Bonjour, je ne suis pas Franck, ni Créolinium, mais bienvenue dans son atelier. Vous avez vu dans la dernière vidéo la réalisation des mortaises sur les quatre pieds de l'établi. Je préfère faire une vidéo pour chaque groupe de pièces, ça sera vachement plus simple pour moi et plus certainement beaucoup plus lisible pour vous. Voilà, donc bah, c'est parti, réalisation des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 traverses. Voilà, ça fait beaucoup tout ça. Je ne vous ai pas montré le débit des traverses car j'avais déjà réalisé auparavant les, euh, les débits, des chutes de bois qui me restaient de être, donc bah, c'était l'occasion qu'ils faisaient le larron, malheureusement bah, j'ai pas pu tout filmer, c'est pas bien grave, un débit ça reste un débit. Alors toutes mes traverses sont ici posées sur l'établi, et euh, collée encore une fois. Je vais donc maintenant passer au collage des et collées, sauf pour un seul morceau, là j'avais de l'épaisseur, c'était une chute qui me restait dans l'atelier, donc elle fait le taf pas besoin de faire la et elle fait 48 mm d'épaisseur, pour 45 finis, ça devrait normalement, ça devrait théoriquement le faire. Pour aligner parfaitement des morceaux de bois, pour éviter que ça glisse, il y a une technique, le sel, le sel de table, oui, pas le gros sel pour faire cuire les côtes de bœuf, le sel de table, vous mettez 2-3 pincées, petites pincées, sur l'endroit où vous allez coller, ça évitera à vos bois de partir en sucette, voilà, Petite astuce, si vous n'avez pas de domino, ça évite de mettre des pointes ou euh, des trucs comme ça, ou de contraindre vos bois avec des serre-joints. C'est parti pour le collage. J'ai bien fait attention de bien mettre mes cernes dans le bon sens, de bien les avoir orientées. Maintenant, il me reste à mettre euh, la sauce. Voilà, petit jeu de mots. Et une poignée de sel. J'insiste bien sur la poignée de sel, une micro-poignée de sel. Certains ébénistes faisaient ça plutôt que d'avoir à mettre euh, des pointes ou des trucs comme ça. Le sel va se dissoudre avec la colle, comme il y a un petit peu d'eau dans la colle. Et une fois que le sel sera dissous, on verra rien. Et ça ne risque rien. Une pointe, c'est vite oublié. Et euh, le sel, bah, ça fera pas de dégâts à vos outils. Bon, voilà, un collage typique, ça n'a rien d'exceptionnel. Le but, c'est de bien répartir ces sergents-là pour uniformiser la presse. Bon, voilà, il s'est passé euh, quasiment de 16 heures entre le moment où j'ai collé ces morceaux de bois et le moment où je vais les desserrer euh, je pense que la colle elle aura fait son job normalement il n'y aura pas de stress c'est impossible que ça pète euh, la bonne température dans l'atelier il n'y a pas d'humidité quasiment pas d'humidité donc on va voir ce que ça donne on va démouler et on va pouvoir passer à rabot pour pouvoir se mettre aux bonnes cotes donc c'est parti euh, on dessert tout ça on passe à la dégo on rabote et après on va mettre les pièces à la longueur, on va faire les traçages. Bon, on va tout faire ce qu'il y a à faire. Quoi. Hein à la vôtre. Non, non, non, je ne suis pas comme Yann, ne hein. vous inquiétez pas. Moi c'est vraiment du café dedans. fait une petite boulette donc je vais euh, rien de grave bien évidemment j'ai serré mes pièces pour pouvoir les tracer mais j'ai oublié de couper à longueur les morceaux qui vont bien j'ai coupé toutes mes pièces aux longueurs indiquées sur le plan moins les épaisseurs de pieds que j'ai rajouté je sais pas si vous vous souvenez je vous avais dit dans la première vidéo que plus il y aurait de bois sur les pieds plus ça serait stable donc j'avais limité les épaisseurs de copeaux dans l'aspirateur donc mes pieds, au lieu de faire 130 mm de large par 90, ils font 142 par 94. Je préfère avoir du bois sur les pieds que dans les copeaux. C'est plus judicieux, je pense, non Qu'est-ce que vous en pensez Je vais desserrer mes petits morceaux de bois et passer chacun de mes morceaux à la scie pour avoir leur cote finale. Alors, bien évidemment, les cotes que j'utilisais pour les épaisseurs finales de mes morceaux de bois, ne m'en tenez pas compte. Restez sur le plan originel. Euh, moi j'ai juste voulu optimiser C'est tout Donc normalement vous vous aurez pas besoin de le faire Si vous respectez bien le plan Moi j'arrive jamais à suivre un plan C'est pas possible, je sais pas pourquoi Ceci dit c'est très inquiétant quand vous commencez à couper des pièces à longueur finale, ne vous trompez pas, ne coupez pas à vos arrasements laissez la longueur de vos tenons. Si je vous le dis, c'est que ça m'est déjà arrivé. Donc, ça bah, arriver tout le monde. de maintenant où je commence à mettre mes morceaux de bois ensemble avec le... les serre-joints ça ne veut pas nécessairement dire que je suis obligé de tracer mes morceaux de bois si je fais tout à la main bien évidemment je serai obligé de tracer mes pièces de bois une par une ou en les regroupant traverse haut, traverse basse en les serrant et en reportant nos traits avec les machines c'est différent les butées sont bien pratiques pour régler la coupe je vais quand même les tracer parce que j'aime bien tracer ça me permet de voir où je vais ça me permet éventuellement de ne pas me tromper et surtout ça me permet de voir si il n'y a pas un quelconque problème donc j'assemble mes pièces entre elles avec les serre-joints, je trace et ensuite direction la toupie pour pouvoir faire les arrasements alors les arrasements, ben, rien de compliqué petit à tonner et retournement de la pièce de bois parce que je crois qu'elles sont trop épaisses pour mon plateau à tonner donc je vais voir ça là pour le traçage c'est pas plus compliqué que le plan donc il n'y a rien d'exceptionnel veillez à bien aligner vos pièces de bois quand vous venez les serrer sinon ça va être la catastrophe bon avec les butées machines il n'y aura aucun problème votre pièce elle est embutée ça va passer dans la toupie il y aura les mêmes cote partout attention on n'est jamais trop prudent Avant de passer à la machine, contrôlez l'épaisseur de votre tenons par rapport à votre mortaise. On aurait pu éventuellement faire une boulette sur le traçage et l'usinage des mortaises. Donc, quand vous passez vos morceaux à la machine, à la toupie, vous les faites à la main, contrôlez que vos tenons soient parfaitement alignés par rapport à vos mortaises. Ça serait bête de se gourer sur un coup simple. Thank <laughs> you. C'est parti, j'ai monté le plateau à tenonner ou à feuillurer sur euh, l'arbre de toupie. Je vais faire des passes par retournement, ça sera plus simple, ça évitera d'avoir des désaffleurs, des réglages, à la, euh, des réglages bizarres. Et j'ai déjà commencé à faire une pièce d'essai. Et ça y va parfaitement petit point particulier ici sur le bord de ma pastille et le bord de mes bacs de toupie j'ai 51 mm il me faut 50 mm Vous voyez, ça laisse pas beaucoup de marge mais ça passe c'est juste mais ça passe j'y mettrai pas un poil de barbe donc c'est simple par retournement tac tac et inversement et on va faire nos petits tenons tranquillement comme ça Il faut juste bien veiller à bien maintenir sa pièce à l'aide d'un presseur et d'avoir un pare-éclat. Si vous n'avez pas de pare-éclat, bonjour les dégâts. Alors, ça rentre parfaitement, il y a un poil de jeu, suffisamment pour la colle. Il me reste à tailler les épaulements, euh, c'est toujours pareil, avec la toupie, euh, je dérègle ma hauteur et je règle suivant ce que j'ai enlevé en fonction du plan qui a été établi par Guido L. Rien de plus simple, en l'occurrence je crois que c'est 10 mm, donc je vais caler ma machine à 10 mm et je vais faire une série de passe pour enlever ce fameux épaulement, enfin ces fameux épaulements. test en grandeur nature, je suis bien, je suis bien à mes traits euh, d'arrasement, mon épaulement est parfait, il n'y a pas un pet de jeu, la seule petite boulette qui peut y avoir, c'est là, quand j'avais mordu à la fraise de défonceuse. Bon. Bah tant pis euh, Ça m'embête un peu bah, Avec un petit peu de... Voilà, ça se verra plus me reste à faire les deux grandes traverses donc ça veut dire que là à l'heure actuelle je peux monter les cadres euh, sachant que les deux grandes traverses sont démontables ça ne pose aucun souci sachant que je peux faire les grandes traverses un peu plus tard là en l'occurrence j'allais faire une petite pause parce que mine de rien sous les tôles alors ça a beau est isolé je peux vous dire qu'il fait relativement chaud ça commence à causer euh, j'ai horreur de la chaleur donc pour moi le est d'aller boire une petite bière désolé les gars alors, ne vous inquiétez pas, je vais pas les boire une bière. Je suis trop impatient d'enfiler les traverses dans mes montants. Bon, à l'heure où je vous parle, je suis assez fier de moi parce que je n'ai quasiment pas de désaffleur. Je n'ai pas du tout de jeu dans les mortaises. Ça, c'est vachement important, aussi bien en largeur que sur les épaulements. Il n'y a pas un pet de jeu. Ici, j'ai un léger désafleur qui se réglera au rabot. Rien de bien méchant, limite le racloir suffirait. J'ai dû enlever un petit peu de matière dans mes mortaises, ça frottait un petit peu, donc j'avais dû mal écarrir les angles ou, euh, ou le fond de mortaise. Enfin, ça rentrait pas bien. Là, ça rentre parfaitement. Le seul problème, c'est que c'est lourd. Et si je les mets à l'envers, ça va pas le faire. Vous voyez? Voilà. Voilà. Donc, mon premier côté est assemblé. Je vous garantis que c'est lourd. Ça, ça bougera jamais c'est pas possible je pense même avoir du mal de le déplacer dans l'atelier bon bah il va me falloir que va falloir que j'embauche un apprenti je pense donc je vais faire le deuxième Encore une fois, j'ai un petit peu, hein. moi je pense que c'est moins du dixième de, de désaffleur, racloir, rabot, je pense que ça ira très bien. Bon vous avez pu le voir, ça rentre, à la fin ça rentre un peu plus en forçant, c'est pas grave, j'aime bien quand ça force euh, Me reste à faire mes deux grandes traverses frontales et arrière que je vais usiner assez simplement sous peu Il n'y a pas plus de travail que ça sur les piétements En revanche, ce que je n'ai pas fait, que je ferai à la fin une fois que le plateau sera complètement fait, ça sera les tenons en partie supérieure des pieds pour pouvoir accueillir le plateau le plateau n'est pas assemblé un peu comme avait fait Samo de Mamias avec un assemblage sur le dessus du plateau visible là non ça sera uniquement enfourché enfin c'est pas le bon terme ça sera enfoncé dans une mortaise sous le plateau si vous voulez voir, visualiser un peu le principe je vous invite à télécharger les plans qui seront dans la description de la vidéo et vous pourrez visualiser un petit peu l'ensemble donc là Concrètement, il ne reste quasiment plus rien à faire sur les piétements.